Coucou Youtube Vidéo sur un autre jeu Apex Legends Je suis avec Lutty et Birdy Daft Le Ploukos vous connaissez J'espère que vous allez kiffer c'est un peu nouveau Donc si vous kiffez tout simplement Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche Peace Si vous voulez la bagarre là ça va être la guerre Ce bâtiment là quand on a le spot comme ça c'est la guerre Genre. Là, ah ouais Oh ouais, Là, là c'est la guerre Et on a l'air d'être seul Incroyable On est euh, seul ouais On ouais. a des, des, des, des, des pour tout, euh, intérieur, aussi faire le bâtiment derrière nous, Berdi, du coup. Ouais, J'ai trouvé, j ai, j ai trouvé ce que t'as pas trouvé à une partie, gros. Ouais Un viseur. Tu, tu me recommandes la P-90 ou la M-Lock Plutôt la M-Lock, hein. Plutôt, clairement, plutôt la M-Lock, P-90... Euh... Bon. Ce que je te conseille vraiment, c'est la carte. Soit la Fire. soit de, de récupérer des ressources, tu sais. Et de te créer une 301. Voilà. Ah, vraiment, la R-301, euh... j'aime bien. Ouais c'est vraiment l'arme du jeu mais ils l'ont passé dans le shop c'est la table est Où est-ce est est qu'ils sont les méchants ouais, je, On, on peut fight peu Non non, oh, non y a, je j't'y Y'avait du monde, y'avait je... du, du, du monde, du monde À peu près entre ici et ici J'ai foutu une fois 3 sur la M-Lock C'est ok mais du coup fais gaffe la M-Lock ça fait je Non non je l'ai mis un single je préfère. Ah, bien la M-Lock j'avais vraiment cru qu'il avait tiré avec hein. Ouais de fou deux fois 3 Arrête ça tire Oh je suis scanné Ni tout seul Je vais pouvoir aller scouter soon il push. Peu, droite, ouais. il y en a à droite. J'ai l'OC. Y'a un truc qui me gratte. Au okay, oui, y en a encore un. eu un okay. HP derrière. On a ah, ah, mort. Je mousse tout et je me heal. Quasiment crack, Crac, crack, crack, crack. Le ah, dernier est crack. Ah, il décolle. Un HP, un HP. Bah, j'ai un HP là. Frérot, tu peux me tenir ça tout ce Quoi? Que tu as un enculé! Ah, un HP, je viens de lui mettre 62 mais dégâts, oh oh, chaud! Mais... L'un de vous a des balles légères. Je suis prêt à sucer. Ouais. Je... Oh, ouais, ouais. Je... Bah, tu la, <rire> tu l'as chauffes. Oh, oh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> moi, moi, moi, c'est. C'est <rire> ah bah, quoi Je vais me drop mon arme légère parce que avec 205, <rire> avec 205 balles, tu suces combien de temps <rire> <Ouais>. <rire> Oh, <rire> ça. Je te fais des performances <rire> <top. rire> Dignes de, des plus grands bois. Ah, si vous avez un peu de, un peu de légère après à, à donner, euh, genre, bon, je suis pas prêt à, à sucer, mais j'en veux bien quand même. J'en ai. Attends aussi. Là, il y a de la concurrence. Il faut que tu t'adaptes. Tu t'adaptes au marché, frère. J'entends du bruit en vrai. Là. Là. Fais gaffe, tu est dans l'open. 47, devant toi, break. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vais 4, faire 4, la tête Y'a nous, y'a C'est bon, j'ai back. Pour le toit. Ok, je les vois. de la hauteur. Un crack, le nice, HP nice, nice. Je leur fous mon ulti. Ok, on a ulti de chaud, il faut qu'on recule un petit peu construire le autant que l'ulti proche. A ah, l'intérieur, à l'intérieur, vraiment. C'est au coup de oh, dessous. <cười> Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Alors, on est tout là. Oh non Oh non, ah, non Un non, à l'intérieur. cas. je suis là, Bardi. Va, va, va te le faire, Bardi. Très très lourd, très très lourd, très très lourd, très très lourd, les deux. Vas-y. Tu peux, tu peux, ils vont te sauter dessus maintenant, ils vont te sauter dessus ici, il y gaffe, juste au dessus de toi J'ai 13, j'ai plus de, de mun Essayez ouais, ouais, ouais. de vous heal avec des gros so des gros soins Y'a un mec Ça, en face de toi ouais, qui arrive Ouais y'a un mec dehors là Crac, je demande toi frérot Tranquille, tranquille Il y a l'autre hein. ouais, Valky break hein devant toi ouais, mort. Nice, Chez avec toi bébé encore 60 sur lui, nice, nice plus hein, le dernier il est là, il est gratos Prenez votre temps, vous êtes deux. Avance en même temps, je te avance en même temps. Touché encore C'est le dernier, hein. vas-y vas-y. Qu'est-ce si qu'il me buffe le shield Va le jouer, va le jouer, va le jouer le, le, le truc de, de, de Ouais de cette meuf là qui vient de buter. C'est toi contre lui mec. C'est juste toi contre lui, c'est juste meilleur. Maisons voilà. Appuie sur alt si tu as, il faut récupérer ma bannière et appuie sur alt voir si t'as un bouclier de zone Parce que vous allez prendre des dégâts de la zone là Et il faut récupérer mon cadavre aussi vite parce que vous avez Prends ça, ça, ça, devant, devant, devant, devant T'inquiète, t'inquiète Non tu vas mourir Oh la veille, ouais, juste mais mais Non mais pas grave, regarde, je vais sortir dans tous les cas Y'a Birdie oui, mais qui, qui va arriver En fait Birdie, quoi, du quoi, ouf, là. tu vas me... me loot comme un sale Bah moi je suis parti en mode panique, toi t'es tranquille dans le gaz gros du coup, Merde, mais, mais merde mais on perd toutes nos armes du coup Non, sur te place. C'est un PDS, chaud. Non Non Le jeu, il s'est éteint Mais c'est quoi, ce jeu Pourquoi le jeu, il s'est éteint Non Mec, ça s'est fait, fait au pire moment Non, je suis mort Ouais, ouais. Non. saison 3, je, peux pas, je peux pas me permettre de perdre du temps, là. Ah, bon, ma game était si bien, gros mmh. Il fait pas mal de dégâts, en vrai, non Je suis là de dégâts. Non Mais j'étais le top killer de la partie, gros C'est quoi, ouais. ça Octane c'est un couteau, euh, un, un canine Radler il est en train de fourrer une, une peluche Gros <rire> porc C'est ban Twitch ça gros, hein. t'arrives hein. T'annonces, euh, tu nous annonces quoi Birdie la victoire Euh rien du tout parce que la dernière fois que Luthy a annoncé un truc, il est mort de la zone Il me fume, il se regarde, il s'est fait son petit spot, il s'est fait son AirBnB Mais c'est ça. mec c'est horrible Je me demande s'il si faut pas exprès hein, en sachant qu'il m'a, moi Ah non ils se pas et ah bah. Alors eh, il est très vas low, il break Vas-y mon beau, vas-y vas-y mon beau. Ils sont back par la droite. C'est top 2, c'est top c'est top 2, c'est top c'est Amsterix, c'est ça a tombé dessus là, voilà. oh là c'est pas bon, Berdy. Oh les gars, ok, vas-y j'ai bien aimé ce cette... Allez On est reparti les gars! Allez! En, en vrai, on va vraiment tomber contre des mecs gold et ah ouais. tout, ça va, ça va pas être les mêmes fights. Hein. Je les baise les gold Non mais sans la déconner la les la gars, c'est des golds, on les là Une team sur nous, une team sur toi, fais gaffe. Prends une arme et descends là. Mais j'avais pas d'arme! Et il m'a aspiré avec son truc! Dégueulasse. J'ai <rire> pas les détails, je pense. <rire> ah Pas l'air de faire du bien en tout cas. Les trois sur moi! Un traîneau. Un crack. Absolute, Ils veulent m'enculer! Ah Mais pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, pauvre merde? Fini les gros, pisse sur leur corps. Il est au-dessus, je crois. C'est ouais. bon, Il est au-dessus, il court, au il court. Direction nord, direction nord. Mort. Nice! Il oh, y a du monde sur le mur. Sur moi, sur moi, sur moi, sur, oh, sur moi, j'ai un HP. Okay. C'est mort. C'est J'ai gagné mon fight. Horizon break. On fight deux teams en même temps. Lui il a un HP. Ah, chaud, chaud il décide de fight la team en 1v3 parce que c'est chaud. Derrière toi, derrière toi. Là, il est juste oui, là. Oui. Il, a, il, a, il a shield de rouge. Il, a, il, a shield de, rouge. il de la cover. Nice. Bien joué. Vas-y, prends l'utile d'abord. Putain, si seulement je l'avais sorti. Chargement intelligent. Ah, bah tiens, c'est pas pour toi normalement. Mais toi aussi t'es méchant comme la teigne. Un vrai ratel le parisien, mais putain. Il y a une ambiance toxique là, je le sens. Attends, il y a personne pour... Ah, ils sont mais 3, 3 du sur du... moi Mais il y a du monde, je les entends. Trois sur moi, 3 sur moi, 3 sur moi, 3 sur moi Oh, c'est une blague, c'est une blague Ils étaient cachés les trois dans le même escalier, c'est fils de pute Pardon, ah, je suis par contre occupé, viens de sur moi. Ils étaient trois cachés dans l'escalier, c'est trop Ok one dead now, but birdie death And going in, it's show one, show a shot. Some damage touching on the top line, some damage on the black hill. Another red shield is down. He do it with the wingman, le chargement intelligent. Ça recharge plus vite. Tu lui éclates ta merde. Ah la plus vite, la plus vite, la plus vite, la plus vite. Ok, nice, nice, nice. Te reste pas, te reste pas, te reste pas, te reste pas, te reste pas. pas, pas, pas je me lâche pas, pas, je me lâcherai jamais. Je me lâche, lâche, lâche, je me lâche, je me lâche. Mais Birdie, viens, Birdie, fils de pute. Mais tu te dis que tu ne lâches pas et après tu te lâches Mais si, je rigolais, je rigolais. C'était une blagounette. Y'a le gaz Et après, je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi J'ai pas assez de. Il m'en reste plus qu'une. Ça te réussit pas, chaud, t'es un peu plus hein Il va falloir qu'on court. Non, arrête, dis pas ça. Vas-y. Je vais trouver un. Je suis avancé. Bien. Je pense que. Là, là, pas. là, là, là, là. Là où j'ai ping, là où j'ai ping. Je passe dedans, là. Je suis à l'intérieur. Faut moi ici. Ça va arriver, Berdy. Show, il fait le grand tour. Ouais, je, je reviens vers je vous. Okay, ça je ça est 30, de façon. Ils sont en top, ils sont en top. Faut pas que tu, il, faut, il faut que tu survives, gros. Les gars, là, je, je me je, suis barré là, l'utile. Je passe. J'ai foutu mon ulti XT, les un gars. Mort, je suis mort, je suis mort, Go, Je m'en occupe, cover, cover, bird. Il est il peut en bouger, c'est bon. T'as un gros soin je suis preneur. Euh. Non, là non toi je... Un autre Je suis au scout. Ah je suis mort, je suis mort. Ah, non, l'autre il fait le tour. Là, je suis en face de toi. Ah, merde, dommage. Il te chase, il est juste derrière toi, je trouve va te tuer suis dégoûté C'est un fight de merde Bon allez, hein, cette game c'est pour nous. Hein. Vas-y, go. Train, si vous êtes sages... Putain, ouais, vas-y. Bon. On se roule tous un truc et on fume en même temps qu'on écoute du ouais, reggae. <rire> Ça dépend, tu mets ton stream à quelle heure, on peut faire un visio-pet si tu <rire> veux. <rire> euh, 14h. <heures. rire> Il y a débat à voir sur les battles royales, comment c'est foutu et... Est comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir vraiment apprécier le jeu. Il faut que le team une squad J'arrive, j'arrive, j'arrive, essaye de passer. Il est à terre, mort. Nice, nice, nice, je vais le finir. Il est fini, fini. il était solo. J'arrive. Deuxième escouades en même temps. Je, je te mets une smoke. Oh je mets 45, un, là, un mec derrière moi. Un mec derrière moi, il y a deux squads. Un mec ici, un mec ici. Ici mort. Ici, ici, not. juste là, juste au dessus. Là il aussi. Même endroit où t'as tué et ici. Et il reste un mec solo après. Il se cache. De nice. not, plus de notes. Quelqu'un ici. Dans le dos à l'intérieur du bat ici Joe Il est là, il est vrai lui Il monte dans le bâtiment côté gauche, il va arriver en face de toi ici ouais, si tu, tu passes là ouais, en break, face de toi là. maintenant tac. Ah, Nice vais... Team morte, il en reste un de l'autre team, reste direct birdie J'en ai fait tomber deux en face aussi hein. J'ai tous lavé mec vas Chow ouais. H1 est Je meilleur couverte. que tous ces joueurs là, il reste ses deux mates il est encore là Ça nous a scouts mais on va s'en sortir, oui t'en fais pas, on va pouvoir survivre Mets la smoke pour nous protéger, pas de grenade c'est plutôt OP Un kit phoenix et c'est parti, et H1 et ses amis Petite session apex, on est grave posé, avec le petit birdie on va tous les éclater ils se sont vrais, c'est une certitude Du coup faut faire attention à notre attitude Fais gaffe à toi, petit birdie Je scoute une fois, trois ennemis Va falloir, ouais, tous les laver Si cette game-là, on veut la gagner Prendre la hauteur, c'est très important Avoir l'information, oh oui mon grand Personne ne dive, juste à côté Sans doute en train de se soigner Ils jouent comme des petites fillettes Ils ne veulent pas venir nous, et du coup, nous on fait le tout. J'ai pas d'info, mais j'ai le détour. Je sais pas ce qu'on fait, mais ils sont. Je tu les vois peux pas, scanner à oh ouais, à Je scanne maintenant. Ok, ok, ok. J'ai ça. Je vais ulti. Je vais ulti, ulti aussi. Oh, no, dernier, dernier, dernier, dernier, dernier. Je vais mourir. Ouais, oh, je suis knock. Dernier ici. Il a un HP. C'est mort. Bon. On a gagné Voilà, c'est fait, je te l'avais dit. Légalisation Ils pouvaient pas <rire> nous tester. On est trop chaud, mon bébé. On les a bien savatés. Retour le bi, toi-même, tu connais. Cette team ne fait pas le poids contre nous, show H1. Avec perdu, d'ilutile, ils écartent tête un peu malin Récupère un max de ressources et va craft la 301 Si tu veux, oui, faire top 1 hein. C'est l'arme qui te mettra bien Frère, tu me régales tel... Tellement... <rire> J'ai le cool sourire jusqu'aux oreilles, gros Il y a l'autre squad à gauche et à droite, à droite, sur moi Oh putain, je l'ai pas à... Je regard. suis là, frérot C'est bon, c'est bon, je suis... Il y a deux squads encore Je, je vous envoie un petit. Quasiment crack, je tente la réa. Oh c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. J'arrive frérot. Il a un HP, Il a un HP. nice. Razab vite peut-être. Ni le. Ça arrive par là, les gars, ça arrive par là, bro. Bah oh les couilles de moi pour l'instant bah les de moi je vais jouer le fight Non je pouvais pas acheter les récup mais Show oh oh <rire> <rire> Mais comment ils ont su que j'étais là gros Ils sont là, ah, là. Est-ce que tu touches à cette, à, cette, à cette distance là sans le ah, Oh sale chien va Je me Juste là contact Juste une fois, j'avais l'info. La fin break. la fin est break chez moi. Bazar, mais tu rush Mais t'es taré ou quoi ouais, C'est le lobby. Allez prends ton matériel toi, ça fera du la bien Mag -Mag on l'a fini au On l'a fini au point. Après, okay, un coup de quoi, Oh là là. Désolé. Rata ta ta ta là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ici ta ta ta va se poser aïe aïe aïe il est solo devant vous du coup. Ah, est il est surtout sur moi là à droite. À droite sur moi Luthi là. Allez, il est vrai qu'à droite là. Hein. Elle est en dessous nous Luthi là la flingue. Ah oui, oh. Elle a un problème a de vie là. Un coup de poing, un coup de poing, on va la finir au coup de poing. Elle est break. Oh, vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Arrête de tirer, arrête de tirer. Écoute, un écoute de poing, un coup de poing, un coup de poing, de poing. On va se défaire, ce ne sont que des enfants. Yeah, leur de jeu il est pas très bon. Moi je leur montre qui c'est le patron. On est posé, ouais, avec chaud, on va tous les éclater. On va pouvoir les savater. Il a osé ouvrir la porte, bébé. Chacun d'à côté, il y en a déjà un qui hp Mais je me suis fait fusiller, du coup je vais me chieder. Chaud H1 fonce, et Berdi lui aussi. On n'a pas on veut les éclater l'ami quand ils seront tous au sol On va juste le savater Voilà ça y est la life là, on l'a déjà buté Et Je scouts pour te donner les infos Y'a un mec qui est derrière moi Il m'a mis mal, c'est très chaud Je suis très low HP En train oui de me soigner Il vient juste d'arriver mais j'ai temporisé Je le finis avec le petit oui pistolet Un coup de poing on est champion On les a éclatés Oh, hein. la oh, class class <rire> oh la masterclass que t'as sorti Oh la masterclass que tu as sorti Ah oh, c'était génial